C'est bon, tueur de pâtes. Le penne spéciale dédicace à ma maman qui fait bien les spaghettis. Carbonara. J'ai mangé les pâtes, elles étaient très bonnes, mais je pense bien que ça n'intéresse personne. Casserole, casserole, casserole. Le rigate est dans le bol. Je les déguste avec de l'émental. Non, mais je te jure, ça devient mental. Ouh. Les spaghettis, c'est un corps plénage par la fenêtre. Oui, je jette le rice. Ah bah la viande, c'est mieux le compter, avec de l'ananas le temps t'es compté Je fais pas te mentir si je te dis que ça fait mal quand elle est pât, y'a plus de mental. Y a pas assez de sel, il manque quelque chose, c'est loin d'une histoire, à l'eau de rose. C'est si délicieux quand c'est tellement bien fait, oui les pâtes c'est comme un comme J'ai positionné sur mon moniteur. Tiens, j'ai une petite faim, chouette, il reste un Kinder Bueno. Si je peux me permettre, laisser le fruit, c'est excellent. Non, j'aime pas ça. Ah bon et ça Non, trop lourd, non, je prends le dernier Kinder Bueno. Ah euh, Vous savez qui je suis Non. Didier Drogba. Didier Drogba oui. Le footballeur Oui. Mais moi aussi, je joue au foot. Un cœur fondant en noisettes et au lait. Une coffrette légère et croustillante. Du délicieux chocolat. Kinder Bueno, le plaisir qu'on nous offre pour les petites fins. Tantus